Criquet Cossin chose. Coco groper à plein la gale Toujours Non en fait ça ce sont Il... les, joies, les, les graines Je vous, euh, vous présente euh Le Jacques ben L'arbre Le jacquier, qui est pitchet, si vous voulez Oups Pied Jacques la cueillette c'est l'été ici à la réunion et je vous présente quand même sur un son d'oxmo Zangoon. qu'est ce que c'est euh, fruits fruit exotique qui se mange va sur là. alors je vous montre quand même les gousses j'ai lavé bien sûr avant de toute façon il... oh zut tapis, ah, ah, j'ai lavé c'est super propre c'est très bon et euh, pour cette euh, nouvelle année je souhaite euh, bah, que tout le monde se nourrisse bien pas que ce genre de choses mais ça c'est très bon hein. mmh. mmh. c'est très nutritif c'est très connu dans plein de pays euh de l'hémisphère sud où ça pousse bien, zone euh, tropicale, sud et nord, j'imagine, je suis pas sûr. Ça peut nourrir énormément de gens. On peut manger les graines, on peut manger les gousses. Désolé, je marche en même temps. Mais euh, c'est excellent aussi. Très nutritif. Ça ragoule. Puisque la route est longue, faut les sens bon. Ça, c'est du oxmo derrière. Rainy Island. Allez, un petit hommage à Daniel Loireau qui a fait un morceau là-dessus. Je ne changerai pas parce qu'il y a du rap derrière. Bam!